Nous sommes en 2020. Peut-on dire que l'alimentation est encore une histoire de genre aujourd'hui C'est une histoire de genre aujourd'hui. L'alimentation, euh, d'abord parce que majoritairement, autour du monde entier, euh, dans le monde entier, ce sont les femmes qui préparent à manger euh, dans les ménages hétérosexuels, parce qu'on a, en France notamment, on a très très peu, de, on n'a pas de chiffres en fait sur les ménages homosexuels euh, dans les couples euh, avec deux femmes. Donc c'est les femmes qui ont cette charge de nourrir euh, l'homme et/ou la famille. Alors on parle aussi de tâches ménagères, on parle aussi des lave-vaisselle, des lave-linges et tout, qui ont un peu soulagé certaines femmes, certaines parce que celles qui ont les moyens de s'en acheter évidemment. Aujourd'hui les femmes qui ont les moyens de recourir aux plats cuisinés qui sont quand même chers, ou la livraison de plats qui sont hyper chers, c'est encore des femmes privilégiées. L'alimentation discrimine aussi les femmes en termes de, de travail agricole par exemple. Les femmes sont, ne sont pas les propriétaires terriennes alors qu'elles constituent une grande partie de la main-d'œuvre, hein, la moitié dans le monde. Euh, voir certains pays comme l'Inde, on est à plus de 70% je crois. Euh, par contre, les femmes n'ont pas de terre à elles, et euh, sont celles qui sont le plus souvent en contrat euh, saisonnier, donc en précaire. Euh, C'est elles qui sautent en premier dans les effectifs. Euh, sur l'alimentation, on a aussi des injonctions à la minceur, euh, la grossophobie. Donc ce sont les femmes qui subissent ça en premier. Ce sont les femmes et les jeunes filles, voire les petites filles, qui sont les premières victimes, euh, enfin les premières qui, qui ont les, des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est beaucoup de femmes et de jeunes filles, notamment à cause des réseaux sociaux, Instagram par exemple, avec toute la vague de healthy, etc., détox et compagnie. Euh, donc sur le corps, hein, j'en parlais, la grossophobie, la minceur, ce sont les femmes qui sont les premières à souffrir de ces, de ces dictats-là. Sur l'alimentation, on a aussi la gastronomie, donc on parlait des femmes qui au quotidien euh, font la cuisine, mais il y a beaucoup de femmes chefs dans le monde, mais elles ne sont pas beaucoup mises en valeur. Il y a quand même encore plus de chefs que de chefs, en France notamment. Ça change, mais médiatiquement, c'est les hommes qui apparaissent dans les concours culinaires, les compétitions comme Masterchef, Top Chef, etc., donc dans les jurys. Selon toi, à quel moment la gastronomie est-elle majoritairement devenue une affaire d'hommes En France, on a une cuisine de cours, donc c'était les hommes qui... Alors, on va revenir un peu en arrière, c'est-à-dire que les hommes faisaient la cuisine dans l'armée, donc étaient chefs de cuisine dans l'armée, les femmes n'ayant pas le droit de faire l'armée, dans plein de pays du monde, notamment en France. Ces hommes-là euh, ont été embauchés par des seigneurs, des rois, etc. et ont commencé à faire une cuisine donc pour les seigneurs. Euh, le premier grand cuisinier français, c'est donc Taïwan qui était euh, un des cuistots de Charles V, notamment, et de Philippe de Valois, donc 14e siècle. Euh, et on n'a eu que des hommes qui, en fait, ont codifié la gastronomie française. Et donc, on a ce vocabulaire de l'armée, puisque... Euh, en cuisine, on appelle ça une brigade, mais le staff cuisine, c'est une brigade. Après, on a aussi des le fusil, etc., mais ça, c'est moins, moins important. Mais donc, ça a été très militaire comme organisation, très codifiée. Euh, on a euh, les premiers critiques gastronomiques qui sont des hommes. Euh, en fait, les, les familles, par la suite bourgeoises, euh, embauchaient des femmes euh, pour faire la cuisine et les seigneurs avaient leur chef de cuisine qui était un homme, et les femmes faisaient à manger pour tout le staff, en fait, pour toute l'équipe, en coulisses. Ensuite, euh, les premières chefs françaises, c'était les mères lyonnaises, on appelait ça comme ça. Euh, donc la mère Brasier, Eugénie Brasier, une des premières femmes chefs étoilées en France, qui a notamment euh, vu Paul Bocuse passer dans cette cuisine, euh, ce qui n'a pas empêché Bocuse de dire qu'il ne voulait pas de femmes en cuisine, puisque les femmes ne pouvaient pas faire de la, de la bouffe sophistiquée, euh, qu'il fallait faire une différence entre cuisinier et cuisinière. Euh, les femmes, euh, les mères lyonnaises, euh, les femmes chefs sont arrivées puisque, à un moment donné, euh, les familles bourgeoises euh, ne les ont pas gardées. Donc elles, elles sont parties, elles ont dû, bah, elles savaient faire ça, donc elles ont monté leur propre affaire. Donc ça, c'est les premières chefs françaises. Mais globalement, on a rejeté euh, la cuisine professionnelle par les femmes. Euh, beaucoup euh, de critiques, beaucoup de... Les premiers gastronomes français disaient qu'il y avait donc une différence entre la cuisine du quotidien et la cuisine des chefs, la cuisine gastronomique, mmh. et qu'il fallait que les femmes restent derrière leurs petits, cuistos, leurs petits fourneaux pardon, et qu'elles laissent aux hommes la cuisine sophistiquée. Il euh, y a eu aussi des syndicats de, des métiers de bouche qui, euh, qui se sont réunis et qui ont même voté l'interdiction pour les femmes de faire des apprentissages en restaurant. Donc on leur a interdit aussi la pratique. Euh, on interdisait aussi aux femmes d'être en, en salle, en service, euh, les femmes mineures je crois, parce que d'une part bah, elle gagnait de l'argent, ou une femme qui est autonome financièrement c'est compliqué, et il y avait de l'alcool en plus, Alors, comme si l'alcool n'était pas nuisible aux femmes et aux hommes. Euh, donc voilà, donc effectivement en France on a une tradition culinaire qui est très très vieille, de gastronomie très codifiée, très très vieille, codifiée par des hommes, pour des hommes et euh, des, duquel euh, on a exclu euh, les femmes depuis longtemps. À ton avis, qu'est-ce qui explique que les femmes se sentent plus concernées par l'alimentation et la durabilité Pour la durabilité, en fait, là, on va entrer dans un sujet qui est un peu complexe. Si on veut relier euh, capitalisme et patriarcat, capitalisme, exploitation des êtres humains et des ressources, destruction de l'environnement, et euh, patriarcat, exploitation des êtres humains aussi, euh, destruction des êtres humains aussi. Euh, on peut relier les deux, en tout cas, c'est ce que font les écoféministes, par exemple. Mais en tout cas, euh, cette oppression-là, euh, elle se fait donc sur plusieurs niveaux. Donc euh, relions capitalisme et patriarcat là-dessus. Euh, du coup, l'alimentation durable, elle repose euh, en partie sur les épaules des femmes, puisqu'elles doivent, dans un, une société patriarcale et capitaliste, trouver un moyen, euh, trouver des alternatives, trouver un moyen de s'extraire de ça, pour euh, prendre soin des autres, continuer à, à faire ce qu'on a toujours appris aux femmes à faire, c'est-à-dire le travail du care, donc prendre soin d'eux. Donc des petites, on nous apprend, euh, déjà avec les jeux d'imitation, euh, on, on donne plutôt les jeux d'imitation aux petites filles, donc les dinettes, euh, euh, l'infirmière, euh, la docteur, euh, la, jouer à la maman, à la poupée, etc., à la maîtresse d'école. Les garçons ont plutôt des jeux de bricolage, des jeux manuels, euh, des choses aussi euh, un peu plus solitaires. Euh, du coup, y il y a déjà l'imitation qu'il vient a pour dire aux femmes qu'il faut prendre soin des autres. Il euh, y a aussi prendre soin de soi, donc euh, on le voit bien, les femmes se maquillent, font des soins, des massages, des crèmes sur le visage, euh, prennent soin de leur apparence physique, parce qu'on sait que l'apparence physique, elle est très valorisée quand on est une femme. Euh, quand on est un homme, elle l'est beaucoup moins. Euh, notre, rester, rester jeune en apparence, le jeunisme chez les femmes, chez les hommes, c'est pas grave s'ils vieillissent, hein, un, un homme, c'est comme le vin, hein, plus c'est vieux, plus ça vit très bien. Donc on apprend aux femmes à prendre soin d'elles, des autres, et surtout on les culpabilise si elles ne le font pas, notamment quand on est maman, et qu'il faut préparer des petits pots soi-même, ne pas acheter des trucs avec des pesticides, du bio, du local, du machin. Donc repose sur les femmes déjà une charge mentale, qui est celle de penser à, est-ce qu'il reste de la lessive dans le placard Est-ce qu'il reste des carottes Qu'est-ce qu'on doit manger demain Le saumon, il n'est pas bon, et machin, jusqu'à hier, à la péremption. Est-ce que le vaccin était fait Il faut que j'appelle l'école pour dire que. Donc, dans cette charge mentale, il y a tout ce que je viens de citer, notamment la cuisine. Et moi, il y a un truc, un papier que j'ai écrit donc, sur Slate, sur l'impératif écologique, et je me suis demandé s'il il alienait les femmes. Donc, à ça, j'ajoute la charge que j'appelle morale, on peut l'appeler aussi charge écolo, qui est donc... Non seulement on fait à manger, il euh, euh, faut voir s'il reste des couches, des trucs, euh, de la lessive, mais en plus il faudrait les faire soi-même pour avoir une empreinte écologique euh, la moins élevée possible. Et euh, prendre en compte euh, bah, d'où vient, euh, vient la botte de cresson que j'ai achetée, ce qu'elle est locale, comment est rémunérer la personne qui l'a produite, euh, fabriquer son propre nettoyant maison avec du vinaigre, et de l'huile essentielle, et du savon noir... Euh, donc c'est des choses qui prennent du temps, effectivement, il faut un peu plus frotter que quand on a un produit euh, toxique, euh, qu'on trouve en magasin facilement. C'est aussi de faire des économies, mais ça c'est intéressant, parce que les femmes qui vivent seules, par exemple, qui sont payées moins, on est quand même payé moins que les hommes, hein, à, à expérience égale et à poste égal euh, bah, il faut bien trouver comment faire des économies, parce qu'on a déjà la taxe rose, donc on doit s'acheter des tampons pour les femmes euh, cisgenres, hein, j'entends, acheter des tampons, des serviettes, et puis celles qui se maquillent du maquillage et tout, des, des machins pour avoir l'air bien sinon on ne trouve pas de travail, sinon on n'est apparemment pas baisable. Donc en plus de ça, il y a aussi, il bah, faut faire des économies aussi, donc euh, oui, on fait des économies en fabriquant soi-même sa lessive, en fabriquant son produit ménager, etc. En faisant à manger maison, plutôt que d'acheter des plats tout faits, euh, mais ça prend énormément de temps, et les femmes s'ajoutent. Euh, s'ajoute. Entendons-nous bien, il hein, euh, y a une pression sociale qui font qu'elles se l'ajoutent euh, d'elles-mêmes et aussi parce qu'elles veulent bien faire. Elles se disent mais moi je, je veux pouvoir me regarder en face et me dire que j'ai fait quelque chose, enfin, pas pour sauver la planète mais en tout cas pour pas pour essayer de la détruire le moins vite possible et de ne pas être moins responsable de tout ça. Il faut quand même pas oublier que les femmes et les filles sont les premières personnes dans le monde à souffrir du dérèglement climatique, euh, de l'assèchement des terres, euh, de euh, des ressources qui sont d'exsanguer de, la terre comme ça, de, de, de détruire la planète, puisque ben, quand il y a la sécheresse, ben, le puits, il faut aller encore plus loin pour chercher de l'eau, et c'est des femmes qui font ce travail-là. Le bois, si on euh, déforeste tout, ben, c'est pareil, il faut faire des kilomètres en plus. Les, les filles ne vont souvent pas à l'école et elles font les travaux avec leur maman. En cas de catastrophe naturelle, ce sont les femmes qui sont les premières à mourir, les chiffres sont assez, euh, assez euh, terrifiants là-dessus. Grande question parce que je suis assez pessimiste dans la vie et puis assez fataliste, donc je n'ai pas l'impression qu'on pourra avoir une, une égalité euh, alimentaire si on n'a pas une égalité tout court. Donc euh, moi j'ai du mal à voir comment en 30 ans on va pouvoir effacer le patriarcat. Euh, déjà que c'est compliqué de, de faire comprendre à des gens euh, que telle pub est sexiste sans se faire traiter de féministe nazi hystérique qui n'a pas d'humour. Alors l'égalité alimentaire, ne serait-ce que sur la base du genre, c'est encore plus compliqué. Ce sont les femmes qui souffrent en premier de la famine, et les filles, souvent elles se sacrifient pour les hommes. Alors on ne parle pas des pays comme le nôtre, on parle de pays qui n'ont pas les mêmes privilèges qu'on a en France, on parle de pays où les femmes sont souvent à la maison, au foyer, les filles aussi, ne vont pas à l'école par exemple. Et ce sont les hommes qui travaillent contre rémunération, attention. Qui travaillent, qui ont des métiers euh, physiques par exemple donc euh, il faut bien nourrir euh, les, les gens qui dépensent le plus de calories on va dire par jour et qui ramènent le euh, plus d'argent à la maison. Donc moi 2050 euh, j'ai vraiment du mal à voir comment on pourrait déjà atteindre une égalité alimentaire euh, basique donc chacun chacune mange à sa faim. Le, les citoyens et citoyennes ont un pouvoir de pression et on le voit bien euh, quand on parle de transparence alimentaire, les gens vont de plus en plus acheter des choses euh, et ils ou elles savent d'où ça vient, posent de plus en plus des questions, sont de plus en plus euh, euh, cultivés là-dessus, de moins en moins ignorants dans le sens où l'information est de plus en plus facile à trouver avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec la télé aussi, hein, les médias mainstream en parlent de plus en plus, ils sont bien obligés de toute façon. Après, euh, si les politiques publiques ne suivent pas derrière, moi j'ai du mal à voir déjà comment on pourrait mettre un gros stop euh, au sexisme quel qu'il soit et encore plus dans l'alimentation. Euh, dans ce qui moi me, me fait plaisir à voir et me donne de l'espoir c'est de voir que de plus en plus jeunes les filles euh, so se disent féministes et font des choses donc sont actives, sont militantes le problème c'est que c'est comme pour l'écologie regardez les figures écolo Greta Thunberg en premier lieu c'est une, une fille qui a 16 ans quoi. Enfin, je veux dire, ils sont où les garçons moi je ne comprends pas comment les garçons, à enfin, fortiori les hommes peuvent ne pas se sentir concernés sur la question de la planète, de l'environnement, de la durabilité, je ne comprends pas qu'on se sente aussi peu concerné par un, le bien-être, déjà une, par une planète sur laquelle on vit tous et toutes ensemble, et par le bien-être des autres en fait, puisqu'on parle de bien-être des humains en général. La planète, on la, si on la détruit, ça fait du mal à des gens. On parlait du travail du care et de prendre soin d'eux, qu'on apprend aux petites filles dès la naissance et aux femmes toute leur vie. Et les hommes, on ne leur dit pas assez de faire un travail... Euh, de soins des autres, d'être empathique, altruiste, euh, d'exprimer des émotions. Et euh, c'est très dévalorisé pour un homme de faire un travail assigné au féminin. C'est-à-dire que c'est considéré comme dévirilisant, c'est féminisant. Euh, il y a une étude américaine qui montrait euh, que des hommes euh, voient le fait d'utiliser des sacs euh, euh, réutilisables donc, des taux de bagues, ça compte tissu par exemple, comme quelque chose de féminin et de dévirilisant. Donc là, on est, enfin je veux dire, euh, moi niveau 2050, euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Si des mecs trouvent qu'un taux de bagues c'est un truc de gonzesse, waouh, wow, on part de très très loin, un taux de bague quoi.